Salut tout le monde, c'est William, content de vous voir aujourd'hui, on fait une review SQDC, la 221e, grâce à Patrick. Voici le Harmonie Bio de la compagnie T-God, de Green Organic Dutchman. Toujours un plaisir, euh, troisième produit qu'on va voir de cette même compagnie, euh, grâce à Patrick là, qui m'a procuré les trois produits. Euh, on s'appelle du Rotterdam OG, on s'appelle de Unité Bio. Et voici l'harmonie bio. Harmonie bio, bio c'est un produit équilibré. Hein, on sait ce que ça veut dire, équilibré, ça veut dire contient du THC et du CBD. Les taux euh, minimum et maximum qu'on peut avoir quand on regarde sur le site internet de la SQDC, entre 5 et 12 pour le THC, entre 5 et 15 pour le CBD. Donc rapidement comme ça, on, tout le monde rêve d'avoir un 12-15, hein, un 12 THC, un 15 CBD. On sait là, que le THC et le CBD ça travaille beaucoup bien, très bien ensemble. Euh, le CBD là ralentit le THC et puis le THC fait travailler le CBD. Donc euh, c'est vraiment très harmonieux comme travail. 34,50$, euh, peut-être un peu dispendieux, même si on l'a pas encore ouvert. Si on se compare un peu là, avec les autres produits, 34,50$, il faut que ça soit de la grosse qualité. Est-ce qu'on met un 5$ euh, de plus parce que c'est biologique? Je ne sais pas. Cariophilène. Cariophilène, euh, c'est l'arôme euh, dominante. On sait que le le ce c'est pas mon... Ma terpène préférée, on sait que les terpènes c'est les arômes, hein? ça représente euh, épicé, poivré, euh, mais c'est plus que ça le cariofilène. Il y a plusieurs arômes là, qui est relié au cariofilène, pareil comme le myrcène, terpinolène, pinène. Euh, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, fruits, légumes, produits de la nature euh, qui sont euh, reliés à cette terpène là. On va ouvrir ça immédiatement, euh, j'ai pas été super chanceux pour les taux, on sait en 5 et 12 et 5 et 15, moi j'ai eu 5 pour le THC, j'ai eu le minimum 5.06 et pour le CBD entre 5 et 15, euh, ici j'ai eu 8, 8.12 donc 5 de THC, 8 de CBD, euh, c'est pas mes chiffres préférés, vraiment euh, j'ai pas été chanceux. 8% de CBD, c'est vraiment le minimum, euh, si on veut que ça fasse un petit ménage dans la tête, là pour ceux qui ont des mini problèmes d'anxiété, euh, 8% c'est le, le minimum, le minimum, euh, faut, faut... c'est le minimum, le minimum. Moi, je suis vraiment là, à 12-15%, je vois plus de différence, euh, puis si mes problèmes d'anxiété sont vraiment minimes, vraiment légers, un 8% de CBD... Ça ne pas la différence. Si j'ai des gros, gros problèmes d'anxiété, puis que je fume un peu de CBD, ben, veut pas, euh, ça va s'atténuer. Euh, mais à 8%, c'est pas euh, c'est pas le gros médicament. Là, c on va au immédiatement. Toujours le contenant un peu bizarre. là. Euh, est-ce qu'on paye plus cher pour un contenant comme ça? Je pense que oui. Mais est-ce que ça vaut 34 et 34 50 Est-ce que on paye combien pour un pot comme ça? Là? Combien de plus cher qu'on paye? On paye-tu un dollar, deux dollars de plus qu'un pot en plastique? Euh, je pense qu'il devrait couper sur les coûts. Euh, S'ils veulent absolument un, un, un contenant de vitre, hein, ça c'est en vitre, euh, ben, peut-être le mettre euh, pas coupé comme ça. J'imagine qu'un contenant de vitre régulier doit être quand même moins dispendieux. Euh, avec une coupe comme ça, c'est un peu euh, perfect, pas perfectionniste, mais euh, personnalisé. Il y a des coûts, il y a des frais, là, ça c'est refilé au consommateurs. C'est vous et moi là, qui paye ce pot-là, hein, ce contenant-là dans le 34 et 50. Il y a un double. Il y a comme un double seal. Un en carton et puis un en aluminium ici. Si on regarde un peu plus loin, là, pour ce qui est des euh, arômes naturels, on dit citronné et moufette. Euh, citronné, vous faites ça, j'aime ça. Considéré hybride, mais pour ce qui est des terpènes, c'est Caryophyllène, Terpinolène, Ocimène, Guaiol et bisabolol. Écoutez, le citronné habituellement, euh, c'est le Limonène. Puis le Limonène n'est même pas dans les cinq terpènes dominantes. Donc, euh, je me pose des questions, je me pose des questions à ce qui est euh, du cariophilène, du citronné. En tout cas, j'ouvre ça immédiatement, on va sentir ça. Ça va être une draft de, de citronné que je vais avoir? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas de limonène. Je comprends pas ils sont à, comment ils sont arrivés à citronner s'ils si n'ont pas mis limonène. Et puis la variété, c'est skunk haze. Donc, Skunk Ace, d'après moi, c'est citronné. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le limonène. Il ah, y a du citronné là-dedans avec cariofilane. Ben, c'est citronné. C'est citronné. Ça brille pas. Ça brille pas. Euh... T'as pas besoin de lunettes de soleil pour regarder ça. Là. Les trichomes euh, ils vont pas sauter au visage. Y a pas de gros trichomes là-dessus mon ami. Je te montre ça à la caméra de plus proche. Maintenant. Ok Gagne, on est de retour. Euh, voici là, le Skunk Ace. Euh, si vous aimez mieux, là, le Harmony Bio de la compagnie The Green Organic Dutchman. Un produit biologique qui n'est pas irradié. Donc, euh, devrait peut-être avoir un peu plus de goût. Donc, on peut regarder ici. Là, euh, cocotte Bay standard. Il n'y a pas vraiment de trichome euh, plus que d'autres. Vraiment, euh... écoutez, c'est... On ne peut pas avoir moins de tricômes que ça. C'est une belle cocotte, on va dire, mais il n'y a pas de brillant. Y a... On parle de tricômes ici. Les points blancs là, sont où sont où? Il euh... n'y a pas de fond de sac, on peut dire. Là. Quand même. Euh... C'est quand même bien là, pour... pour ce qui est de la, de la... la grosseur des cocottes. Mais je suis pas vraiment. Euh... J'ai pas d'adrénaline en ce moment. Je ne suis pas.. Euh... Ex Là, de fumer ça. Parce que y a de l'arôme, c'est. Le cariophyllène n'est pas vraiment présent, euh, dominant pourtant. Je trouve que c'est vraiment citronné. Avec peut-être là. Euh... Avec peut-être un autre terpène là, que, que je connais moins. Euh, Goyol ou bisabolol. Mais le cariophyllène ok les boys, on en fait un. alright guys on est de retour euh, je voulais garder le beat de la vidéo parce que là j'avais de la misère à ouvrir le contenant je viens de l'ouvrir heureusement euh, pour ce qui est de l'humidité euh, l'humidité est très bonne l'humidité est est parfaite c'est pas résineux du tout Allez pas vous acheter ça là, pour faire de la Rosen ou de la, du concentré euh, vous allez perdre votre argent. Je ne suis pas vraiment excité de fumer ça présentement. Euh, J'ai bien hâte de voir si euh, ça va donner un petit effet. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment à jeun. Je reviens de travailler. puis J'ai mangé. J'ai fait mon épicerie. Je suis vraiment à jeun. Un peu fatigué, hein, comme d'habitude, à cause de mon horaire de travail. Euh, J'ai vraiment hâte de voir l'effet. L'effet de ce joint-là. On va toujours avoir une clientèle, là, surtout pour les produits euh, biologiques. Euh, THC avec CBD, beaucoup de personnes recherchent ce genre de produits Je ne répéterai pas assez souvent, c'est une compagnie là qui est une euh, qui a un entrepôt à Valleyfield. Pourtant, le bureau chef, c'est en Ontario. Peut-être qu'un jour, là, euh, Weedman va pouvoir aller voir The Green Organic Dutchman. Peut-être visiter euh, l'usine de production. Peut-être être capable de parler à des dirigeants, savoir euh, qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir de T-God. T-God, c'est la première lettre de chaque mot. De, green, de, c'est T-H-E en anglais. T, green, G, Organique O, Dutch, Man D. T-God en anglais. C'est le symbole à la bourse. Si vous voulez acheter des actions de petit god de Green Organic Dutchman, bien, il va falloir que vous inscriviez T-G-O-D. Et puis, c'est là que vous allez voir que The Green Organic Dutchman coûte environ 44 sous canadiens. Donc, avec 44 sous, vous êtes propriétaire de la compagnie The Green Organic Dutchman. Non, je sais, je sais, vous pouvez pas prendre une grande décision. Euh, vous avez aucune décision, vous n'avez pas le droit de dire aucun mot. Vous fermez votre gueule, vous donnez votre 44 cents, vous êtes propriétaire, vous embarquez dans le bateau, C'est pas vous autres qui dirigez, C'est pas vous autres qui vont dire « Hey, je veux une baisse de prix! » Non, non, non, non, non, non, non. Eux autres, ils vont prendre ton 44 cents, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec, le gros, tu comprends-tu? S'ils veulent acheter de l'engrais, ils te le diront pas, ils achètent de l'engrais, S'ils si veulent acheter des lumières, ils vont acheter des lumières. Non, je sais qu'ils n'achèteront pas grand-chose avec ton 44 cents. Non, je le sais. Ah, oh, tu serais peut-être intéressé d'acheter plus que 44 cents. Ben là, c'est ça. OK. Donc, on est le 10 juin. Euh, en ce moment, là, Widman a de l'argent dans Afria et dans Zenabis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Ok, un petit accident ici. Donc, on se dit juin, là, je suis encore et à nouveau euh, actionnaire de Zenabis et de Afria. Euh, la semaine dernière, je les avais vendus, je les ai réachetés. Euh, quelle erreur, quelle erreur. Je n'aurais pas dû vendre. Mais là, je suis encore actionnaire de Afria et de Zenabis aujourd'hui. Ok. J'allume ça. Je suis vraiment agent bien raide. Il y a aucun THC. J'ai pas fumé un joint. Ça fait euh, plus de. Ça fait longtemps, man. Ça fait hier. Hier soir. Euh, C'est un skunk Ace, hein, c'est ce qu'on a dit. skunk Ace. C'est sûr que le 5% de THC, là, euh, c'est rien pour un gars qui, qui fume beaucoup, là, c'est comme si j'avais rien. Ça prend un peu de temps avant que je fasse la vidéo, euh, je m'adresse à, à Patrick. Euh, et à tout le monde. Euh, encore merci Patrick là, pour euh, ce cannabis-là. Euh, J'aime faire euh, des vidéos de CBD quand j'ai l'impression que euh, j'en ai besoin. Euh, ces temps-ci, ça brasse un peu. Euh, hein, finalement, entendu parler avec ma boîte aux lettres. Et puis euh, d'autres petits morceaux là, qui se rajoutent à ça. Et puis, euh, ça me tente d'avoir du CBD. En espérant qu'il va être efficace. Il marque euh, Je pense pas que la SQDC fasse des erreurs. Hein? On sait qu'ils sont quand même assez bons, euh, la SQDC, pour faire d'erreur. Je ne détecte pas le cariofilène. Peut-être que c'est une arôme du cariophyllène que j'apprécie. Euh, je, je vais essayer de voir si je suis capable de trouver. Si je suis capable de trouver euh, la, la roulette là, du, des terpènes. Souvent, on nous indique toutes les épices, toutes les arômes qui sont associées au caruifilène, tous les goûts, tous les, les, les, les, les, tous les goûts qui sont associés à chacune des terpènes. On nous montre beaucoup le poivre, le poivre. J'ai pas tombé dans le bon panneau. Non, non, non, non, non. Je suis en train de voir plein de choses en même temps. surtout qu'on fait des petites recherches, là. On, on tombe sur plein de choses en même temps. C'est toujours intéressant. Hein? Les terpènes, les terpènes. Euh, je regarde une dernière fois. J'en ai trouvé un. Donc, ici, là. Euh, Je pense que le poivre, les piments verts, le romarin, sauge, euh, aneth, thym, basilic, clou euh, de girofle, persil, anis, gingembre, menthe, euh, piment jalépineau, tabasco, citronnelle... Ça serait tout, là, des, des affaires qui sont épicées, herbes, chili, toutes ces choses-là. Ça amène euh, au spicy, au épicé. Et tout ce que je vous ai dit là, ça ferait partie du cariophilène. Donc ici, peut-être que c'est une des épices que je viens de vous annoncer, dire, une des herbes, hein, le thym, le romarin. Euh, peut-être que c'est ça qui est vraiment présent, je le détecte pas. Mais c'est pas quelque chose de, que je trouve de désagréable. Mais le citron est vraiment présent. Pourtant, la limonène n'est pas là. Terpène limonène n'est pas là. Pourtant, c'est un haze, c'est un peu mélangeant tout ça là, parce qu'un skunk haze, j'étais sûr que la limonène était accrochée avec le haze. Ça avait l'air que non. En ce moment, euh, c'est pas écœurant, là. ne n'est pas écœurant, c'est pour l'effet, le buzz. C'est ça, j'ai juste de commencer. Bon, me encore un peu, laissez le temps de... de, de, de bien réagir. Mais quand je fais un joint comme ça, il faut vraiment que je me mette en tête. Que, que ça ne va pas buzzer, c'est vraiment plus le côté CVD. CBD, ça fait quoi, hein? ça bosse pas, ça fait un petit peu le ménage de notre tête. Hein? C'est quasiment un peu, euh, c'est un peu l'effet contraire du satisfa, je trouve. Là, c'est, Moi, je trouve que c'est l'effet du contraire d'un satisfa, ça fait moins réfléchir. Ça fait, euh, ça ne fait pas réfléchir à des choses qu'on qu ne de, devrait pas. Hein? Tu sais, des fois, là, on pense à des affaires continuellement, puis même si on y pense plus, ça ne changera pas grand-chose. Moi, personnellement, je trouve que le CBD, ça nous aide à, à mettre ça de côté un peu. les choses qu'on n'arrête pas de penser pour rien. Pas, a, pas des choses qu'on ne pense pas pour rien, mais des choses qu'on pense trop. Pour savoir si ça a fonctionné, euh, je fais exprès. J'essaie de penser... à. À, à, à toutes les petites cochonneries là, que, que j'arrête pas de penser, que j'essaie de me sortir de la tête. Puis, euh, quand ça reste dans ma tête, bien, je réalise que ce CBD-là, cette, CBD cette variété-là, pour fonctionner avec moi, euh, mais je veux dire que c'est arrivé, là, euh, que ça a été vraiment efficace. Euh, admettons que, que je pensais à mon ex, mon ex-copine, et puis euh, je fais mon CBD. Là, je fais exprès pour y penser, puis là je réalise que le CBD a fait effet. Je réalise que ah c'est correct, man. Euh... J'ai plus besoin de penser à ça pour l'instant C'est correct là. Tu sais, je me parle à moi-même. C'est que tu penses à t as, t as, t as, t as une dette d'argent. Ah fuck, tu y penses, tu y penses. Là tu fais le CBD. Ah tu quoi? j'ai une dette d'argent. T'as pas perdu la mémoire. T'as vraiment encore la mémoire, j'ai une dette d'argent, ça fait chier là, mais c'est correct, on, on, je vais checker ça, je vais la payer, c'est correct là, je vais checker ça demain, je vais y penser demain, tu comprends-tu? C'est comme, euh... parce qu'à un moment donné que tu arrêtes de penser à certaines affaires, il y en a qui ont, ils ont même pas ce problème-là, il y en a qui ont des petits problèmes dans la vie, puis que ils sont pas en, en train de penser continuellement, tu sais. Euh, tu comprends-tu? Il, il y en a qui. qui, qui, qui C'est complètement différent de leur corps à l'intérieur. Hein? Euh, tu il y en a qui disent ah, pense pas à ça, pense à d'autres choses Il y en a qui sont capables là, de faire ça. Là, facile d'en même. Facile, facile. Mais le CBD, ça, ça m'aide à, à rendre ça facile. C'est sûr que 8% de CBD euh, C'est pas 15%. T'sais. À 15%, là, euh, ça l'aide en la crise à faire le ménage. Je vais pas vous mélanger là, pour ceux qui m'écoutent depuis le début là, vous êtes quand même à comp vous comprenez ce que je dis. Quand que je fais me joint seulement avec CBD, là, quand que est écrit seulement avec CBD, ben moi je mets un peu de THC dedans. Hein? Je, je mélange avec un autre cannabis dedans, je mets peut-être un quart, le 25% du joint là, je le mélange de THC. Puis j'ai l'impression que c'est mieux, c'est meilleur pour le, le, ça fait mieux travailler le CBD. Pardon. Comme là, en, en, en parlant, j'essaie de penser à mes problèmes. C'est... J'y pense encore. J'y pense encore. que j'ai fumé la moitié. Euh, je vais fumer ça, ça va prendre 2-3 minutes. M'entendre un autre 2 minutes. Fait que d'ici 5 minutes, est-ce que je vais être euh, guéri pour la journée? On va voir là, ça. C'est pas, pas bon goût, là. Je pense pas que c'est carré filant, ce goût-là. C'est citronné avec un autre terpène qu'on connaît moins. Mais c'est tout des goûts qu'on connaît à la SQDC, là... Euh. C'est sûr que quelqu'un qui connaît pas le THC, qui n'a jamais fumé, je sais pas ce que c'est pour lui, un 5%, mais je ne suis pas gelé sur le THC. Là. Mes yeux sont-ils rouges? Fumer du bio ou du non-bio, de même, je vois pas de différence. Euh, peut-être le irradié. Est-ce qu'on voit une différence avec le irradié? Quand j'ai su que c'était pas irradié, j'avais peut-être. Je pensais que ça aurait été goûteux, goûteux, goûteux. Pas plus que ça, man. Comme les autres. Euh, Hey, euh, il brille pas, là. Il n'y a pas du tricot à côté, au pied carré, là, euh, au centimètre carré. Euh, le pourcentage. Je sais pas, là. Euh, votre skunk haze. Euh, je ne sais pas, C'est faible, c'est faible. C'est 35$. Euh. Là, j'ai l'impression que j'ai payé pour un pot en vite avec du cannabis qui ne me sert absolument à rien à l'intérieur. Ça ne doit pas du tout être le même cannabis à 10% THC, ce qui est le double de 5. Et puis euh, 15% de CBD, ce qui, qui est presque le double de 8. Tu sais, le double, double. À un moment donné, euh, ton effet doit être le double. Ne hein? veux pas. Ça, c'était fort, hein? est ce que je train de dire là. Ok les boys, je vous laisse là dessus, euh, citronnée moufette, ce qui indique à l'écran, j'ai le goût citronné avec euh, un autre petit goût là, euh. pas capable de le détecter, hybride sativa, hein, skunk ace, c'est comme ça, il n'y a pas de limonène. Je suis un peu mélangé dans la fiche technique. Un peu mélangé. Il a pas de limonène, ils met de D'après moi, cariofilène c'est pas ça. D'après moi, c'est limonène. Y'a même pas le mis de limonène. Pis ça, je comprends pas. Note sur 10. C'est ben trop cher. Y'a pas de trion là-dessus, hein. Dû ouvrir, on dirait. Les grosses cocottes! C'est cher! Écoute, je suis super déçu, là! Super déçu! Ah, C'est tellement cher! Je, je veux pas... Tu sais, ça me tente de, de donner... 6 sur 10. Note de passage. L'humidité est bonne. Le grossoir les cocottes. Euh, le look, la cocotte. Il n'y a pas de trichome là-dessus. Regarde, je ne peux pas te donner 6.5. là. Ça va être 6, 0, 6.0. 60%. 6 sur 10. Quelqu'un qui aime le biologique, euh, vas-y. Mais est-ce qu'il y a une différence? Je la vois pas comme ça. Il euh, n'y a pas de tricombe, c'est cher, euh, taux de THC, taux de CBD, très faible. Pas ça, c'est pas de leur faute, mais s'il y avait plus rien d'autre plante, il y a des plantes qui donnent certains taux de THC, certains taux de CBD, en faisant du skunk, A's. ils savaient qu'il allait avoir du 5 et 12, puis du 5 et 15. On ne peut pas mettre une euh, note de 6 sur 10 à cause du taux de THC, du taux de CBD. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas assez de trichomes. Euh... On va donner un 6,5 là. Euh... On a un 6,5, on va dire que l'humidité est bonne. Ça me fait chier payer pour un contenant de main. Ok, 6,0. Je reste là-dessus. Ça fait un petit quelque chose, ça fait un petit quelque chose. Euh, le petit quelque chose, justement, ça doit être le 5% de THC, parce que le CBD, ça fait aucun effet. Donc, le petit 5% de THC, petite affaire, petite affaire. Côté CBD, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on peut passer par-dessus nos affaires. Euh, 6.5, ciao.